Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est très bien! Tu t'intéresses pas à ce que je dis, tu m'écoutes jamais quand je passe! C'est très bien! J raison, est les tu avais raison, c'est juste que tu l'aimeras pas! J'aurais pu se casser! Oh. Maman m'a toujours dit Puis ta vie, ma fille chérie Mais avec toi, je ne vivais plus Désormais je peux jouir de ma vie Je peux sentir la chaleur Réchauffer ma peau et mon cœur Et cette brise qui me les brise Souffle les nuages qui me paralysent De retour à la vie, c'est un nouveau départ Le chagrin car je retrouvais ça en et Exposé au bonheur, à rien m'émoustille. Un doux parfum de folie embaume mon cœur. Tu m'as conduite au désespoir, je t'ai apporté la lumière. Et tout cela à cause d'un soir, j'en garde encore un goût amer. Je veux sentir ta chaleur brûler en enfer avec mes peurs et mes lèvres telles de l'acide brûleront tes désirs aussi malsains que morbides ah, <cl> <i puppets foreignriters> <omelet> uh